Donc, le projet Territoire durable est financé par le ministère de l'Outre-mer. Il est mené en Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe. C'est un projet qui vise à concevoir des systèmes sans pesticides avec les acteurs, les producteurs, les techniciens, les chambres d'agriculture. En Guadeloupe, ce projet il est particulier parce que, comme vous le savez, jusqu'à la fin des années 90, on a utilisé la chlordécone dans les bananeraies pour lutter contre le charançon. Et donc, euh, l'enjeu pour nous, c'est de concevoir des systèmes sans pesticides actuels, mais aussi de tenir compte des pratiques anciennes d'usage de, de pesticides et de chlordécone en particulier. Ce projet se base beaucoup sur les principes de l'agroécologie. Donc, l'agroécologie qui elle-même se base sur des principes tels que le recyclage, l'efficience, la diversification dans les systèmes. Alors, le territoire d'étude, c'est le bassin de capester Velo, qui est un bassin de production de bananes historique. Et euh, donc, euh, c'est un bassin qui a connu ce scandale de la chlordécone. Aujourd'hui, les sols ils sont très contaminés. Et c'est une contrainte, notamment, à la transition agroécologique. Et donc, la première étape de ce projet a d'abord été de poser en fait les contraintes de, de production sur ce bassin. On a réalisé plusieurs cartographies, donc avec cette, euh, cette contamination à la chlordécone. On a aussi fait des cartographies sur la pression à la cercosporiose, qui est un champignon qui attaque euh, le bananier. Euh, et aussi euh, sur la, la difficulté à la mécanisation liée à, la, à des, des pentes très importantes sur ce bassin-là. Après cette phase de cartographie, on a aussi réalisé des, des enquêtes auprès des agriculteurs. Pour euh, en fait comparer les, les pratiques euh, entre il y a dix ans et aujourd'hui, et ce diagnostic-là nous permet en fait de faire des recommandations en fonction de où se trouvent les agriculteurs, quelles sont les pratiques qui peuvent faire évoluer, vers quelle, par quelle euh, production ils, ils peuvent se diriger. Ici, le problème, c'est plutôt une histoire de concentration des eaux et qui, qui prennent de la vitesse, se rassemblent entre elles et vont pouvoir arracher des grosses quantités de terre par leur forte énergie. Dans le cadre du projet de territoire durable, nous ce qu'on se propose, c'est d'évaluer justement quelles sont les pratiques culturales qui génèrent de l'érosion. Alors certaines pratiques manifestement, comme les cultures pérennes, et où il y a des sols couverts et non labourés, on a une érosion qui est quasi nulle. Mais par contre, dès qu'on rentre dans des pratiques qui génèrent des travaux du sol fréquents et intensifs sur des pentes importantes, et là on voit qu'il y a des départs de terre qui peuvent être très très importants. Et qui peuvent transporter en même temps que la terre tous les polluants qui sont absorbés sur ces particules de terre. Donc, par exemple, ici on a un sommet de pente. Vous voyez, la couleur du sol est très claire. Manifestement, c'est une zone érodée. Et ce qui se passe, c'est par le. Donc, c'est un sol qui a été travaillé. Et donc, par le, le flux de ruissellement, on a transport de toute cette terre vers l'aval et euh, directement dans la ravine. Donc, dans le cadre du, du projet territoire durable, on se propose d'évaluer. Éva précisément euh, les quantités de polluants qui vont pouvoir être transférés via l'érosion euh, hydrique. Alors, dans le cadre de ce projet, ce qu'on teste, c'est euh, des systèmes d'élevage alternatifs. Donc, euh, c'est une première, on va tester un élevage sous le bananeraie avec des moutons. La, la demande des éleveurs, c'était de pouvoir gérer l'enherbement, donc alternative aux herbicides et aux, à la débroussailleuse. Et donc, on a choisi les moutons parce que les moutons, ce sont des brouteurs, et il y avait moins de risques qu'ils aillent sur les rejetons des, des bananes. Et ensuite, on est sur le croissant bananier. Donc on est dans la zone contaminée par le chlordécone. Donc la deuxième idée là, c'est de trouver une alternative ensuite à la fin de l'engraissement pour pouvoir décontaminer les animaux. J'attends de cette expérimentation que ça réduise les coûts en gestion d'enherbement. Parce que depuis que j'ai commencé en 2019, je n'ai pas utilisé d'herbicides et je compte rester sur cette voie-là. Cette référence va me permettre de diversifier mon exploitation, pas rester que sur la culture de la banane. Ça va me permettre, avec mes animaux de service, de, de faire autre chose. Je fais déjà des bovins, je vais faire des moutons et plus la banane. Mais en fait, dans cet essai, L'avantage de concevoir un système où on introduit des animaux, c'est de pouvoir émettre un certain nombre d'hypothèses sur la fertilité. Et, et en considérant les deux grands paramètres de la fertilité, le tassement du sol et les apports d'éléments nutritifs, on peut s'attendre que ces animaux peuvent apporter une part de la fertilisation avec leur déjection mais aussi on peut penser que le fait qu'il passe dans cette parcelle, il puisse tasser un peu le sol. Donc ces deux paramètres seront mesurés dans le cadre de cet essai pour vraiment dire quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de la manœuvre. Donc c'est vrai que là on en est au début du projet, mais l'idée c'est vraiment d'évaluer l'effet de ces pratiques culturales dans les systèmes chez les agriculteurs, que ce soit des effets positifs, ou négatif. On va également euh, introduire euh, des ligneux dans les systèmes qui peuvent également avoir un rôle de service. Donc installer des arbres peut assurer tout un tas de services euh, autant que les animaux dans les agrosystèmes. Euh, on va également par la suite s'intéresser à la valorisation de tous les produits qui sortent de ces systèmes, donc euh, à travers des labels ou de la certification participative. L'idée c'est bien de co-construire ensemble les solutions et les débouchés de tous ces produits.